Beaucoup de corrélations sont prises pour des causalités. Et ça c'est dangereux, parce que vous pourriez croire que vous êtes en train de vous attaquer à la cause d'un problème, et en fait pas du tout, vous vous attaquez à une corrélation. Faut toujours être très vigilant quand quelqu'un affirme qu'une chose en cause une autre. Je peux vous en citer des plus compliqués, hein. par exemple on, on observe que dans les familles où on mange beaucoup de plats préparés, et eh bien il y a plus souvent de délinquance que dans les familles où on mange équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que manger équilibré réduit la délinquance Et donc que la malbouffe favorise la délinquance Si on n'y prend pas garde, bah, on pourrait le croire. Mais quand on prend un peu de recul, bah, on constate surtout que les familles dans lesquelles on mange mal et les enfants délinquants appartiennent tous deux à un autre groupe, le groupe des familles les moins aisées. Et ça, on sait que la pauvreté a tendance à favoriser la malbouffe et la délinquance. Vous voyez, corrélation n'est pas causalité. Vous étiez prêt à attaquer les gens qui mangent mal parce qu'ils créaient des délinquants, et en fait, le responsable, c'est la pauvreté, qui n'a rien à voir avec les gens qui mangent mal. Enfin si, mais pas causalité. Vous verrez donc que c'est un outil extrêmement précieux pour pas se faire avoir par toutes sortes d'affirmations effrayantes, du genre les jeux vidéo rendent violent. <rire> N'importe quoi